Bonjour à toutes et toutes, chers spectateurs et cinéphiles en tout genre. Je me suis rendu compte que je ne me suis jamais vraiment posé pour vous raconter comment je préparais mes vidéos sur YouTube. Ça peut sembler très bête, mais je euh, me suis dit que du coup, vu qu'on était en plein week-end, vu que c'est le moment généralement où je mets des petites vidéos détentes et simples, et eh ben j'allais poser et vous raconter comment ça se passe la préparation. voilà, posez-vous tranquillement, euh, mettez-vous une petite boisson ou quelque chose. Je ne vais pas non plus faire en sorte que ça dure 300 ans, mais je vais un petit peu vous découper comment généralement je prépare la grande majorité de mes vidéos. Euh, déjà, pour vous poser un ordre d'idée très clair, il y a des vidéos que j'ai le temps de préparer parce que j'arrive à visualiser les sorties cinéma, j'arrive à préparer mes sujets. Ça, c'est plutôt les vidéos que vous allez voir sur la chaîne qui sont un peu plus travaillées. Genre par exemple, les vidéos sur les auteurs, euh, les vidéos sur au fil des films, revenant sur les différentes sagas, euh, les vidéos parfois que je fais soit avec des intervenants, euh, soit parce que la thématique vient assez en amont. Ça m'arrivait d'ailleurs à une époque de faire beaucoup plus de, on va dire, de cartes blanches, où en gros je parlais d'un sujet en rapport plus ou moins vaguement avec le film que j'allais évoquer ensuite. Je le fais beaucoup moins aujourd'hui, mais parce que j'avais un peu l'impression à l'époque d'avoir brasser pas mal de choses et de pas trouver de films avec une réelle thématique qui me permettent d'aborder des hors sujets mais on voit ces vidéos là je les prépare un peu différemment là je vais vraiment vous énoncer dans un premier temps comment je prépare les vidéos critiques que vous voyez toutes les semaines et que vous voyez quasiment tous les jours mine de rien c'est des vidéos en fait qui pour moi sont assez simples aujourd'hui parce que j'ai réussi à en définir la charte graphique, à en définir le style, à en définir les accroches, les différentes parties, les phrases qui vont me permettre un petit peu de raccrocher chaque élément les uns aux autres. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Faut vous dire que lorsque j'ai commencé, euh, avant de me lancer sur YouTube, j'ai pris deux, trois, quatre bonnes semaines pour vraiment réfléchir à comment je voulais mettre en forme mes critiques. Et à l'époque, c'était vraiment beaucoup plus simple, on va dire que je m'étais vraiment inspiré du Durandal, j'avais voulu un cadre classique, j'avais voulu un face cam qui soit direct. Donc du coup, pendant une grande majorité de mon temps sur YouTube, j'ai vraiment voulu quelque chose de beaucoup plus sommaire et de beaucoup plus convenu, entre guillemets, qui me permettrait de pouvoir brasser le plus de films. Donc clairement, à ce moment-là, mon objectif, c'était de pouvoir couvrir le plus de sorties. Là, aujourd'hui, avec notamment la remise en question que j'ai eue en décembre de l'année dernière, j'ai un travail qui me permet de prendre mon temps, de voir assez en amont pour quasiment chaque semaine ne pas avoir à tourner de critiques à la va-vite, mais surtout, j'ai le temps de pouvoir choisir les films que j'ai envie de chroniquer. Et ça, c'est vraiment cool. Mais ça, c'est un point que, sur lequel je reviendrai plus en fin d'année dans le bilan. Comment donc je prépare une vidéo Donc Déjà, dans un premier temps, je vais assez en amont regarder les sorties à venir. C'est-à-dire que je vais vraiment prendre le calendrier et je vais me mettre sur les trois semaines qui viennent. Et je vais me dire, ok, tu veux tel film, tel film, tel film, tel film, tel film. On fait une petite liste. Parce que maintenant, on ne fait plus, on va dire... J'en faisais combien à une époque Mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi. J'étais quasiment à 10 vidéos hein, quand même. Hein. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. J'étais quasiment à 10 chroniques de films. Ce qui me semble monstrueux en fait. Euh... Là maintenant j'en suis réduit à 4, ce qui est bien, 4 critiques de films par semaine en moyenne. Euh, donc du coup on va dire que je fais une sélection des longs métrages qui m'intéressent le plus. Une fois que j'ai fait cette sélection, ma première étape de mon côté ça va être de contacter les relations presse de ces différents métrages pour potentiellement, si certains sont accessibles, avoir un lien. Parce que vous avez dû remarquer, mais il y a certains films dont je parle des fois, c'est des films où vous vous dites, c'est bizarre, il passe, pas loin, il passe pas près de chez moi, ou je le vois pas, ou comment ça se fait qu'il est pas distribué. C'est parce que justement, j'ai contacté les relations presse pour faire en sorte d'avoir des liens, soit internet, soit autre qui me permettent en fait de visionner le film. Parfois aussi, j'ai une autre option, qui est très cool, c'est que dans la région où je suis, il y a quand même pas mal d'avant-premières avec des équipes de films. Et généralement je suis invité aux projections presse, ce qui me permet de voir les longs-métrages assez en amont pour du coup pouvoir envisager de l'ajouter aux différentes critiques. Donc ça, c'est un autre élément à prendre, ce qui fait que dans cet élément, vous pouvez rajouter par découlement une, une interview, une rencontre avec. Donc du coup, les vidéos comme ça, elles juxtaposent. C'est plutôt cool parce que généralement ça me permet de faire un pack et d'avoir pas seulement une vidéo, mais d'avoir deux vidéos. Donc, une fois que j'ai fait cette liste, je contacte les différentes relations presse, je leur demande s'ils ont un lien. S'ils me donnent un lien, du coup, je peux voir le film assez en amont, ce qui me permet parfois d'avoir des critiques sur 3, 4, 5, 6 semaines en avance, voire même plusieurs mois. Là, dernièrement, j'ai quand même réussi à avoir quelques films super en avance, ce qui m'a permis de préparer des critiques et de potentiellement préparer des sujets aussi autour de certains réalisateurs. Donc ça, c'est très cool, et ça me permet du coup d'avoir une bonne visibilité sur le temps. Donc, une fois que j'ai vu le film, euh, donc là, on parle vraiment en amont. Je prends mon temps pour réfléchir autour de celui-ci. Je me laisse un petit peu de temps, histoire qu'il décante. Et ensuite, je commence à écrire. C'est généralement la première chose que je fais, c'est écrire. Qu'en gros, je vais écrire sur mon ordi portable et je vais commencer à me mettre à réfléchir sur comment on hiérarchise la vidéo. Donc généralement, c'est intro et contexte. Ça, c'est les parties en face cam. Ensuite, avis global, scénario, casting, conclusion. Et vous rajoutez en plus le petit résumé qui est généralement en voix off. Donc du coup ces parties là se complètent et généralement j'essaye de faire en sorte que les parties écrites soient en complément des parties face cam. Parce que les parties face cam c'est un moment où on improvise, c'est le moment où on a envie de raconter plein de choses et où parfois on peut complètement se perdre. Ce qui fait que des fois j'ai des vidéos où la partie face cam est extrêmement longue et où je me dis eh, j'aurais peut-être dû un peu plus équilibrer. Genre euh, les critiques où vous voyez que ça dépasse 10 minutes, c'est que j'ai pas réussi à bien équilibrer les parties et qu'il y avait tellement de choses à dire que du coup j'ai pas réussi à synthétiser correctement. Donc la face-cam en tournée, ensuite je tourne la voix-off. La voix-off donc, faut vous imaginer que si la face-cam est la partie très improvisée, la voix-off pour moi doit être la partie beaucoup plus textuelle et beaucoup plus littéraire. C'est-à-dire qu'elle doit évoquer des choses mais de manière beaucoup plus subtile. Et généralement j'ai envie que... Ça soit pas chantonnant, mais j'aime bien en fait que la partie voix off, elle est quelque chose de justement très entêtant. Qu'on se dise, ah oh là là quand même, c'est un petit peu plus rythmé, ça a plus de cohérence dans les mots, c'est moins fouillis. C'est généralement ça que j'ai envie qu'on se dise lorsqu'on écoute la voix off. Donc cette partie là étant tournée, il est temps maintenant de préparer le matériel qui va me servir à illustrer mes propos. Alors, ça, généralement, c'est très simple. Je vais sur Halluciné et je vais sur YouTube et je toppe la bande-annonce ainsi que plusieurs images du film et l'affiche. Donc, ça, c'est un petit dossier que je vais me faire qui va me permettre, donc, du coup, ensuite de pouvoir illustrer mes propos lorsque je vais passer en voix off ou lorsque je vais avoir à montrer l'affiche du film. Ça, cette partie-là, c'est la partie la plus simple parce qu'honnêtement, ça me prend 10 minutes chrono. Et encore 10 minutes, je suis gentil, je dirais plus 2-3 minutes parce que généralement, c'est pas non plus un enfer à synthétiser. Donc, généralement, je rassemble ça. Une fois que j'ai ça, je me fais un dossier sur mon ordinateur qui va me permettre de préparer tout ça. Ensuite, je greffe la vidéo et le son. Je rajoute généralement aussi des musiques du film ou si je ne trouve pas des musiques du film, des musiques inspirées du film qui vont servir vraiment de fond à toute la vidéo. Généralement, vous l'entendez à peine. Je pense que vous vous doutez pourquoi, donc je ne vais pas plus illustrer cette partie-là. Mais donc, vraiment, le but, c'est que quand on regarde la vidéo, on soit plongé dans l'ambiance du film. Pas uniquement par mes propos, mais aussi par un tout, par les images, mais aussi par le son. Donc généralement, j'aime bien que l'ambiance de la vidéo soit appuyée par ça. C'est ce qui m'intéresse un petit peu, c'est de faire en sorte que vous ressentiez ce que j'ai pu ressentir lorsque j'ai vu le long métrage. Et donc par découlement, si le film est bon, que ça vous donne envie de voir le long métrage. Une fois que ça s'est fait, je rassemble tout, je mets ça sur mon disque dur et je vais sur mon ordi de montage. Parce qu'en gros, j'ai vraiment mon PC et j'ai mon Mac. Mon Mac, c'est ce qui me permet de faire du montage. Alors, Je pourrais vous en parler des heures, mais en gros, il y a deux écoles. Il y a ceux qui font leur montage sur Adobe Premiere. Et il y en a pas mal qui font leur montage sur Final Cut. Si vous avez du fric, vous le faites sur Avid. Et si vous n'avez pas de fric, vous le faites sur d'autres petits logiciels qui sont très bien. Le logiciel de montage, en fait, si on est plutôt débrouillard, on va arriver à le remodeler à sa sauce. et On va réussir à s'adapter en fonction de ses besoins et en fonction de ce qu'il peut nous offrir. Moi, personnellement, je fais partie de l'école Final Cut Pro parce que, en école de cinéma, j'ai bossé sur Final Cut Pro. C'était mon logiciel et du coup, j'arrive pas à m'en détacher. C'est un logiciel que je trouve extrêmement intuitif. C'est un logiciel avec lequel j'arrive à travailler facilement. Qui pour moi, voilà, est évident à quel point il est complètement fourni. Donc c'est avec lui que je travaille. Donc je fais mon montage sur Final Cut. Maintenant, mon montage, il me prend 10 minutes. Mais il faut vous imaginer qu'au tout début, lorsque j'ai commencé avec la forme que vous connaissez aujourd'hui, donc c'est-à-dire il y a... 3-4 ans, euh, j'ai pas mal galéré. Les premiers montages que j'ai fait, honnêtement, si vous regardez, euh, ça se voit qu'ils sont pas complètement finis, ça se voit qu'il y a l'idée mais que c'est pas complètement abouti et surtout, ça peut sembler simple aujourd'hui mais à l'époque, lorsque j'ai vraiment commencé à avoir cette forme, j'ai testé plein de trucs parce que je me demandais ah, est-ce que ça, ça marcherait mieux, est-ce que ça, ça fonctionnerait plus, est-ce que cet habillage il est bien Non, je vais plutôt changer pour cet habillage. Donc, c'est compliqué au début lorsqu'on doit faire un habillage. Donc franchement, les premiers montages, je mettais fastoche une bonne heure, voire deux heures, voire même des fois une demi journée, parce que pour moi, c'était compliqué. Mais il faut vous dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi à trouver une forme qui est tellement simple pour moi et qui semble tellement évidente, que du coup, j'ai plus tant que ça de montage à faire. Parce qu'il y a déjà tout qui est prêt. En gros, vu qu'il y a tous les effets qui sont déjà montés, et vu qu'il y, y a tous les petits trucs qui sont rajoutés, j'ai juste à littéralement faire des copier-coller par rapport aux anciennes vidéos. Ce qui fait que du coup, ouais, le montage d'une vidéo, ça prend 10 minutes. Donc, c'est vraiment pas le plus rapide. On exporte ça ensuite, et puis bon, je pense que vous vous en doutez. On sort ça sur ordinateur, on fait la miniature. Alors, la miniature, c'est mon petit plaisir. Miniature, je vais mettre entre... 10 minutes et une heure à la faire si jamais j'ai envie que vraiment elle soit parfaite et qu'il y ait tous les petits détails dessus. Genre vraiment, les vidéos que vous voyez où il y a des vignettes super travaillées, celle-là, elle peut me prendre du temps. Parce que Photoshop, parce que tous ces petits éléments-là, enfin... En fait, la vignette, certes, elle me prend du temps, mais c'est vraiment le truc que j'aime faire. Parce que, bon, là, je vais faire mon vieux râleur, mais ça m'insupporte sur YouTube les mecs qui ont fait 10 têtes et qui vont se resservir de ces dix têtes pour illustrer leur vignette. Je, je suis désolé, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, une vignette, c'est un truc qui doit attirer l'œil sur YouTube. C'est un truc sur lequel on doit flasher et où on doit se dire « Ah, oh, le mec, il a fait une vignette qui est trop cool, ça me donne envie de voir la vidéo. » Pour moi, c'est ça, une bonne vignette. Donc, une vignette, ça me semble pas grave si tu y passes 10, 15, 20, 30 minutes à la faire. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont se dire « La vidéo, elle me semble un petit peu plus intéressante. » Voilà, vous en faites ce que vous voulez, vous vous débrouillez avec ça, c'était ma petite pique. Mais donc, je prends du temps pour faire la vignette, et ensuite une fois que la vignette est faite, bon là, je vous fais le chemin rapide, mise en ligne sur YouTube, on s'occupe de faire la, le raccord avec la vignette, on met toute la description, et ensuite, on la partage. Bon, généralement, j'essaye de m'y prendre un peu en avance pour que, bah, soit le reste de la journée, soit le reste de la semaine, je n'ai pas fait grand-chose, donc généralement, je fais appel à des outils genre Facebook Business qui me permet de préparer toute la mise en ligne de mes vidéos pour la semaine ou TweetDeck qui pareil me permet de préparer toute la mise en ligne de mes vidéos dans la semaine ce qui fait que littéralement je n'ai pas à être devant mon ordi lorsque la vidéo se met en ligne ce qui est un vrai plaisir parce qu'à une époque je n'avais pas ces outils là et j'étais obligé de faire au compte goutte ce qui est très énervant de faire de la mise en ligne au compte gouttes j'invite je... tous les youtubeurs ou futurs youtubeurs qui aimeraient se lancer sur la plateforme à vraiment vous mettre tout de suite dans le bain avec Facebook Business et avec TweetDeck parce que dans le genre, c'est un bonheur, ça vous facilite la vie et ça permet de ne quasiment pas avoir besoin d'être devant son ordi pour préparer la mise en ligne de ses vidéos. C'est un plaisir. Donc ça, c'est les critiques quotidiennes. Alors, généralement, les critiques quotidiennes, j'essaie de les préparer en amont. Il y a eu une fois un exemple dernièrement où je peux vous dire à quel point c'est compliqué de faire une vidéo à la dernière minute. Et je déteste faire ça maintenant. Armageddon Time, j'ai fait la vidéo, littéralement j'ai vu le film à 13h. Je suis sorti du ciné à 15h, à 16h j'étais chez moi, j'écrivais le texte, à 17h la vidéo était terminée en cours de rendu et à 18h elle était en ligne. C'est épuisant, c'est vraiment épuisant. Et après pour les vidéos plus travaillées, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour, mais concrètement l'endroit que vous voyez derrière moi, je colle un fond vert dessus, je me mets dessus et généralement je vais travailler beaucoup plus que ce soit le fond, sur lequel je vais m'incruster, que ce soit l'illustration ou des choses comme ça. Là, on est sur des vidéos qui prennent fastoche, le double, voire le triple, voire le quadruple de temps que je vous ai évoqué pour faire une critique quotidienne. Parce que ces vidéos-là, il faut aller chercher du matériel vidéo, il faut aller chercher du matériel son, il faut aller chercher du matériel d'illustration, d'image, il faut réussir à faire des raccords, il faut réussir à faire un truc qui soit lisible. Le texte, en plus, prend beaucoup plus de temps. Là où je vous ai dit que les critiques papier, euh, honnêtement, enfin les critiques quotidiennes, je dois avoir en texte euh, 10-15 minutes d'écriture grand max. Là, je suis plus sur une heure parce qu'il faut que je réfléchisse. En plus, il faut que je voie les films. Enfin, là, c'est beaucoup plus dense et je prendrai beaucoup plus de temps à vous raconter ça. Donc, on fera ça une autre fois. Mais voilà, là, vous voyez à peu près ma petite routine quotidienne pour tourner vidéo. Euh, je pense que c'était important que je vous raconte ça parce que je sais qu'à une époque, j'ai fait une série de vidéos qui s'appelait Utips, qui n'a pas forcément plu à tout le monde parce que bah, même moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le recul, c'était pas hyper légitime de ma part de vous donner des conseils pour vous lancer sur YouTube, même si c'était basé sur mon expérience personnelle. Ça n'avait pas marché à l'époque, donc là, j'avais juste envie de vous raconter comment je fais une critique pour que vous ayez une petite idée de comment ça se passe, de comment je prépare le tout et de comment ensuite je mets en ligne. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end et n'oubliez pas, qu'on se retrouvera ici pour parler de films, parce que c'est bien de parler de films et de parler de cinéma, et qu'on se retrouvera ici également pour parler de vidéos sur YouTube, bien sûr. A plus